T'as combien de balles dans ton laser, toi Il est plein. Euh non, 68. Ouais, c'est bon, ça suffira. Que 60, 60, 40, 23 et 20 et 20 et 30 et 48. fais-moi un moment fort, s'il te plaît. Christine s'il te plaît, fais-moi un moment. Ah c'est une farce qui vient de se passer. Ah je suis bloqué, fais-moi voler, fais-moi voler Poteau. Fais-moi voler. Non Mais c'est C'est une putain de farce Remets un singe, remets un singe. Je, je mets.. <rire> <rire> putain <rire> J'suis en l'air Ah c'était énorme J'ai plus de singe du coup Il bloque sur toi Négro Mais oui non, mais là il bloque sur toi! Je sais! Je fais quoi? Bah euh. Je peux rien faire hein! Oh, je suis baisé mec! C'est une blague! Vas-y, couchez vite! Ça débloqué. Ouais, ouais, ouais, ouais oh, je ouais, vois! Non, mort. Ouais, mort. Oh non! Vite, vite, vite, vite, vite! Cassez-vous! Oh oui! Ah non, mais je me voyais oui. pas faire une manche tout seul là! <rire> fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe! Saute, saute, saute! <rire> <rire> Tu oh l'actives, non, je l'active aussi. Oh, on va essayer de casser le tien. <rétit> oh oh, oh ouais. Ouais, ouais. Euh. <rires> <cười> <cười> oh non, je l'ai activé. Oh le con. Fais gaffe, Incroyable. <rire> J'imagine. magie. On va bien voir. <rire> ça s'appuie ça, ça Non mais c'est beau encore. Ah c'est ouais. bon ouais, <rire> Ah oui Fuis fuis fuis au pire fuis. Grande fuite Enfuis-toi, oh, envole-toi, voilà <rire> Ah vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas je vais mourir Oh, fais-moi voler! Ah, ah, ah, ah, ah. Vite! Je... Wouh! Oh. Ah, c'est. Ouais, super. <rire> ah oh, j'ai peut-être une putain d'idée! Double trempeau! Ouais, double trempeau. Un coup à droite, un coup à gauche. C'est <rire> vrai, hein? Mais comment on le change? <rire> attends, reste pas. Avec nous. Attends. Et <rire> vont péter les dents en même temps, ça va être beau ça. <rire> <rire> NON mais! Oh. Survie s'il vous plaît, je t'en supplie! Je t'en conjure! Eh <rire> hey, mais une cogne! <rire> attends, mais laissez-moi! Non mais attends! Y'a un singe et tout! <rire> c'est chaud! Ah, oh, c'est chaud! <rire> J'ai ma gueule! Bien joué! Oh. Ouuuuhh... Ouais, Moi je vais dans le trou pense et toi tu Putain, je suis tombé dans... Oh non, non, non... Pitié, non... Vas-y, là